En effet, si quelques imperfections ici ou là nécessiteront dans les semaines ou les mois à venir des reprises par les entreprises en charge des travaux. Si quelques imperfections ici ou là. Si quelques imperfections ici ou là. Si si, si si si si quelques imperfections ici ou là. En effet, en effet, si quelques imperfections ici ou là. Si si si si, si, si quelques imperfections ici ou là. En effet, quelques imperfections. En effet. En effet.